Salut la famille, j'espère que vous allez bien, je suis Laurent Bertin-Eboué, votre humble serviteur, le fils du peuple. J'espère que ça va chez tout le monde. Merci déjà d'être abonné sur cette chaîne et d'avoir activé la cloche de notification. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à le faire, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas partager la chaîne, afin que beaucoup s'abonnent pour euh, ne rien manquer, pour partager avec nous quelques expériences que l'on a vécues. Alors, j'ai décidé donc de faire une série de vidéos pour euh, parler du métier de l'actorat. Comment devenir acteur pourquoi j'ai pris cette décision? Juste parce que sur ma page Facebook, que ce soir, les précédentes pages Facebook que j'ai perdues et où euh, la page que j'ai aujourd'hui, ils sont nombreux qui viennent me laisser des messages du genre: grand, je suis tel. Je suis un passionné de, de, du cinéma, je veux devenir acteur, comment le faire Grand, je suis tel, je vais faire dans des petits projets, des petits courts-métrages, mais je voudrais me professionnaliser, devenir un acteur professionnel. Comment me tenir Comment y parvenir Alors, après tous ces messages que je reçois constamment, j'ai donc décidé de partager avec vous quelques expériences ou alors les expériences que j'ai vécues depuis que j'ai commencé ce métier, c'était en 2008. Alors, de 2008 à aujourd'hui, 2022, je pense que je peux partager ces expériences avec vous afin que vous puissiez de ça des éléments qui peuvent vous aider à développer votre capacité à être un acteur. Parce que euh, on connaît tous. Comment il est difficile, il est compliqué quand on est dans un pays comme le nôtre, le Cameroun, de payer une école de formation pour euh, devenir acteur. Ce sont des écoles qui coûtent énormément cher. Alors, on ne peut que partir des expériences que l'on a eues. Moi, par exemple, j'ai eu cette possibilité-là de suivre euh, des, des cours en, en ligne pour euh, pouvoir... Euh, acquérir quelques informations, déjà j'ai fait un cours en ligne avec euh, l'université de l'Illinois, c'était aux états unis sur euh, le métier de l'actorat et bien après j'ai fait un autre cours sur euh, euh, l'assistanat de production, c'était à l'université de Los Angeles, branche cinéma bien sûr. Alors je me dis, au oh, fort de toutes ces expériences que j'ai pu acquérir, sans Toutefois, je j'ai pas besoin de vous rappeler des projets dans lesquels j'ai intervenu, soit en tant que réalisateur ou euh, acteur ou encore directeur de production. Ça fait que je me dis que j'ai quand même quelque chose que je peux partager avec vous. Alors, nous allons parler du métier de l'actorat euh, durant une série de vidéos. Chaque fois, nous aurons toutes les, toutes les deux semaines, autant pour moi, nous aurons une vidéo qui apparaîtra sur cette chaîne pour parler de ce métier de doctorat et si le besoin ça, en fonction de vos commentaires que je verrai toute l'équipe on verra si on peut faire une vidéo chaque semaine alors pour commencer euh, ceci je vous invite hein, je vous invite à inviter les autres à s'abonner sur cette chaîne à aimer nos vidéos à les partager et à activer la cloche de notification afin d'avoir plus de personnes qui interviendront et qui euh, nous feront savoir que le cours en question vous y est intéressé. Aujourd'hui, nous allons donc parler, pour commencer ce cours, nous allons parler de la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même, je, je vais titrer ça, crois en soi, crois en soi, crois en soi. Ça, c'est le premier point que je voudrais vous donner euh, pour vous qui voulez devenir des acteurs. Devenir un acteur, c'est d'avoir avoir confiance en soi, c'est-à-dire croire en soi. Personne ne peut croire en vous que vous-même. Le fait que vous croyez en vous est un très grand atout pour faire carrière dans ce métier. Le fait que vous croyez en vous est un très grand atout pour faire carrière. Dans ce métier. Quand je dis croit en vous. C'est croit en vos compétences. Croit en ce que vous voulez faire. Parce que c'est très important. Vous qui posez des questions. Vous avez une envie d'être des acteurs. Mais vous vous demandez toujours comment faire. Parce que vous doutez. Vous doutez peut-être de vous. Ou peut-être vous vous posez des questions du genre. Est-ce que je peux être à la hauteur de l'autre. Déjà il faut que vous mettez des côtés ces questions de doute que vous avez envers votre personnalité, envers votre capacité à devenir acteur. Et qu'au fond de vous, vous vous dites, j'ai des atours nécessaires. Je dois être. Laissez le « je peux », mais je dois être acteur. C'est très important. C'est très important. Et avant de continuer, je vais vous dire... Je vais vous dire, vous qui m'écrivez ou qui vous désirez, qui désirez être des acteurs, j'espère que vous ne le faites pas juste parce que vous voulez euh, être star, parce que vous voulez une visibilité ou parce que vous voulez qu'on parle de vous n'importe où. J'espère que vous ne le faites pas ou que vous ne voulez pas être acteur pour ça. Ne cherchez pas à être acteur parce que vous voulez être star. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, changez de métier. Changez de métier. Ça va pas vous aider, changez de métier. Cherchez, cherchez à être acteur parce que vous voulez faire du métier de l'actorat votre travail, votre gagne-pain. Votre gagne-pain. Et du moment où on se dit, ce métier que je suis en train de choisir, c'est ça qui va m'apporter à manger dans la manite. On se donne tous les atouts pour être à la hauteur de ce métier. Donc, j'ai voulu donc commencer par ça. Vous dire que si vous êtes là parce que vous voulez une certaine visibilité, c'est mieux de changer de métier. C'est mieux de changer de métier. Parce que c'est un métier très déterminant. Très, très déterminant. Donc, pour s'engager, il faut se poser une multitude de questions. Une multitude de questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier? Pourquoi est-ce que tu veux devenir acteur, toi qui me regardes en ce moment? Pourquoi est-ce que tu veux devenir acteur? Il faut que tu arrives à à te répondre à cette question. Et par la suite, qu'est-ce que toi tu fais pour rendre réel le rêve que tu as? Si vous avez constaté sur ma page Facebook depuis un temps, je mets toujours un rêve, un rêve qu'on ne nourrit pas, se meurt peu à peu. Un rêve qu'on ne nourrit pas, se meurt peu à peu. Beaucoup vont le lire sans forcément comprendre pourquoi je mets cela ou pourquoi je le dis. Parce que ils sont nombreux qui aspirent à devenir ou à faire dans un métier, mais qui ne fournissent aucun effort pour être à la hauteur de ce métier. Ne fournissent aucun effort. En tout cas, nous allons parler des étapes, de ce qu'il faut faire pour devenir un acteur au fur et à mesure. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de la croyance en soi, la connaissance de soi. Vous deviez croire en vous, croire en vos compétences, croire en vos qualités. Et pour croire en soi, il faut d'abord se connaître. Il y a le philosophe qui dit, connais-toi toi-même. Il faut se connaître. Se connaître comment? Vous deviez faire une introspection. Vous deviez vous poser des questions. Qui suis-je? Quelles sont mes compétences? Vous deviez connaître votre, le profil que vous faites quand vous êtes à la télé. Ou le profil, ce que vous représentez quand on vous voit. ne regardez pas l'âge que vous faites. Parce que beaucoup se mettent lors d'un casting et tout ça, le directeur a lancé un casting et tout, on dit qu'on veut des gens âgés de 25 ans ou 25 à 28 ans. Eux, ils disent, bon, écoute, je, je peux pas participer parce que je n'ai que 24 ans ou 22, 22 ans ou 20 ans. Non. Au cinéma... Il y a ce qu'on dit, la représentation que tu peux avoir, ce que tu peux présenter, donner à la télé. Ce que tu peux donner à la télé. Il y a des jeunes de 19 ans qui font 25 ans. Morphologiquement, quand tu le regardes, il fait une personne qui a 25 ans. Ça veut dire qu'il peut participer à ce casting. Et pour le savoir, vous deviez vous connaître. Vous devez vous connaître, vous devez connaître votre débit de parole, votre débit de parole vous devez connaître. Le débit ici c'est comment est-ce que vous parlez, est-ce que vous êtes lent dans votre façon de parler, est-ce que vous êtes rapide, est-ce que vous êtes moins rapide, ce sont des éléments que vous deviez connaître. Et aussi connaître votre niveau, votre degré de culture. C'est très important. C'est très important. Parce que là, on veut devenir acteur et on ne se pose pas toutes ces questions. Est-ce qu'on a des atouts nécessaires pour le devenir? Crois en vous. Des gens vous diront, non, tu ne peux pas. Non, tu, tu n'as pas un profil pour ça, tu n'as pas ci pour ça. Mais non, je vous dis non. Le simple fait que vous croyez en vous, le simple fait qu'au fond de vous, vous savez que vous pouvez, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. C'est comme deux personnes qui décident par exemple, d'aller faire un concours. Ils vont faire un concours. Les deux s'engagent. L'un, il croit énormément à ce concours. Il croit énormément à ce concours que... il se donne des atouts. Il fait des recherches, il apprend, il apprend. L'autre, lui... Tellement il doute de lui qu'il perd même la force d'aller faire des recherches, d'aller apprendre, parce que c'est où se réside toute la notion de croire en soi. La notion de croire en soi. Croire en soi donne en vous une certaine confiance, un certain confort dans l'actorat. Ça donne une certaine confiance, un certain confort dans l'Actorat. La façon dont vous, vous direz ou vous donnerez un texte, quand vous dites quelque chose, que vous croyez en ça, vous deviez croire en ce que vous dites. Vous devez croire en ce que vous dites. Quand on est dans un film et que tu dis par exemple, je t'aime. Il faut croire en ce mot que tu prononces. Il ne faut pas juste dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dans votre vie réelle, comment est-ce que vous dites à votre partenaire que vous l'aimez? Comment est-ce que vous vous comportez Quelle est la position Quelle est l'attitude que vous avez quand vous voulez lui dire « Je t'aime » Quelle est cette attitude C'est comme si une nouvelle voiture passait devant vous. Vous regardez la voiture et vous dites « Tu vois la voiture là ?» Eh bien, écoutez. « Tu vois la voiture là ?» Non, mais là, vous n'êtes pas vrai. C'est une nouvelle voiture quand même qui vous impressionne. Hé hey gars, tu vois la voiture? Il faut, il faut que cette air de surprise soit visible dans vous. Que ce soit visible dans vous. Croire en vous vous fait être vrai dans des films. Et être vrai, c'est savoir que, au fait, nous occupons plusieurs personnalités dans des films. Beaucoup vont me demander pourquoi je ne dis pas on occupe une personnalité. Non, on occupe plusieurs personnalités. Et le film, du moment où tu es acteur et que tu vas jouer dans un film, c'est un autre toi que tu vas faire dans le film. Un autre toi. C'est pourquoi je parle de plusieurs personnalités parce que les caractères changent d'un film à un autre. Et à chaque fois que vous aurez un scénario dans lequel vous allez intervenir, je vous invite toujours... À rester le plus possible naturel. Le plus possible naturel. Et le plus possible naturel réside dans le fait de se connaître soi-même, de croire en soi. Ne cherchez pas à impressionner le directeur d'acteur ou encore le, le directeur de casting ou même le réalisateur qui vous recrute sur son plateau. Ça ne vous aidera en rien de chercher à l'impressionner. Un acteur n'impressionne pas. Un acteur, il est. Il n'impressionne pas. Il est. Et pour être, il faut être naturel. Il faut être le plus possible naturel. Le naturel, vous êtes dans la mesure où, quand on vous donne un personnage, vous faites ce que je disais tout à l'heure de l'introspection, dit, on vous dit, tu dois être avec un ami, vous allez parler de ta difficulté à trouver un emploi. Essayez de vous poser des questions. Peut-être beaucoup n'ont pas encore eu à, à chercher l'emploi, à faire des demandes d'emploi et autres. Mais essayez de, de, de vous dire, ben écoute, bon, voilà, oui, c'est vrai, je suis vraiment dans cette position. Je veux un emploi. J'ai de la difficulté à trouver. Quel est mon comportement réel face à cette situation? Quel est mon comportement réel face à cette situation? Et une fois... Que vous aurez trouvé le juste milieu dans ce comportement que vous dégagerez, vous verrez que vous serez impeccable. Ne cherchez pas à être ou à impressionner les directeurs de casting, les directeurs d'acteurs et les réalisateurs. Ils sont nombreux qui vont aller à un casting là. Au lieu de jouer naturel, ou aller sur un plateau, au lieu de jouer naturel, ils surjouent. Ils surjouent parce qu'ils veulent impressionner. Ou ils sont en dessin de ce qu'on attend parce qu'ils ont peur de décevoir. Parce qu'ils ont la trouille en eux. Quand tu te connais, quand tu crois en ce que tu fais, tu le fais sans besoin d'impressionner. Et de là, tu donnes en même temps l'occasion au directeur d'acteur, au directeur de casting ou au réalisateur de voir tes limites et de savoir comment t'aider. De savoir comment t'aider. Le jeu... L'actorat, c'est une intimité que l'on a avec un personnage. C'est un moment intime que vous aurez avec des différents personnages que vous allez incarner dans des différents films où vous allez intervenir. C'est un moment très intime où vous parlez avec votre personnage. Où vous parlez avec votre personnage. Vous, vous battez à entrer dans ce personnage. Vous devez être ce personnage. Et pour l'être, ça passe de la croyance en soi. Crois en vous. Ne cherchez pas à... Comment dire ça Ne cherchez pas à faire comme les autres. Non. Ne cherchez pas à faire comme moi, à jouer comme moi. Non. Regardez ce que les autres font. Prenez de ce qu'ils font des éléments qui peuvent apporter en plus à vous. Parce que vous êtes une identité qui doit être différente des autres. Chacun a une personnalité, chacun est différent de l'autre. Chacun est différent de l'autre. Ce que vous avez en vous sont des atouts que vous avez pour marquer votre existence dans ce métier. Ce que vous avez en vous sont des atouts que vous avez pour marquer votre existence dans ce métier. Vous devez, toujours dans l'optique de chercher à vous connaître, vous poser un certain nombre de questions. Par exemple, là, moi je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et de cette question, je réponds rapidement, je suis en train de faire un enregistrement vidéo. Et pourquoi cet enregistrement vidéo? C'est pour parler de mon expérience dans l'actorat. Partager quelques éléments aux passionnés, à ceux qui veulent être des acteurs ou à ceux qui veulent s'améliorer. J'ai pas fini avec mes questions. Quelle est l'attitude que j'ai quand je m'adresse à ces personnes-là en ce moment? Et c'est où je m'observe. Je me regarde. J'observe les gestes que j'utilise pour transmettre ce petit savoir. Et aussi, l'autre question que vous deviez vous poser. D'autres exercices que vous deviez faire. Ce que vous, quand vous regardez cette vidéo maintenant, la position que vous occupez, marquez un instant et vous vous regardez. Quelle est la position que vous occupez quand vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous regardez cette vidéo? C'est tout comme quand, tout à l'heure ou demain, quand vous allez avoir un échange avec quelqu'un, quand vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un, je vous invite à marquer un moment, un arrêt et vous regardez comment est-ce que vous interagissez à la conversation avec la personne. Quelle est l'émotion que vous avez face à cette conversation spécifique avec cette personne? Observez, observez ça. Ça, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître. Observez ça. Et aussi, regardez votre vis-à-vis -vis pendant cette conversation. Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il réagit De ça, vous pouvez piquer des éléments qui vont vous aider. Vous pouvez piquer des éléments qui vont vous aider ou aider dans la construction de votre personnalité. De votre personnalité. Chers amis, ne cherchez jamais à impressionner. Ne cherchez jamais à être quelqu'un d'autre. Soyez vous et rien que vous. Quand on sait que vous êtes vous et que vous présentez uniquement le vous que vous êtes, non seulement vous créez une identité qui est propre en vous, mais aussi vous donnez ainsi la possibilité à ceux qui vous dirigent de savoir ce qu'il faut faire pour vous aider. Comment vous aider Ça, ce sont des possibilités que vous les, les donnez. Connais-toi toi-même. Vous deviez avoir confiance en vous. Vous devez croire en vous. Personne ne peut croire en vous que vous-même. Parce que pour réaliser votre rêve de devenir acteur, vous deviez croire en vous. J'ai joué dans des films, par exemple, Jugement dernier, de, du grand frère, sa majesté, Elvis Noulem. Quand je vais jouer la dernière séquence du film, là où ma partenaire de scène Marie-Inès Ayonga, du personnage, Natacha Desset. Je discute avec le directeur d'acteur qui est pris français et en même temps mon manager. Je discute avec lui et je lui dis, je veux proposer un truc. Au lieu de pleurer dans cette séquence, je veux amener les téléspectateurs à pleurer avec moi. On a discuté de ça pendant longtemps. Parce que je sentais, je, c'est un truc que je sentais en moi, vous voyez, que j'avais passé du temps à expérimenter. J'avais passé du temps à expérimenter. Et il fallait que je passe à l'acte. Et je trouvais là l'occasion de passer à l'acte. C'était en même temps un risque que je courais parce que je pouvais ne pas être à la hauteur de cela. Mais je croyais énormément que j'allais le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Peut-être pas tellement bien pour certains, mais pour ceux qui étaient là, beaucoup m'ont dit que je leur ai fait pleurer. Personne, je dis bien personne, vous qui voulez devenir des acteurs ou qui êtes des acteurs débutants ou qui êtes déjà dedans, personne ne peut croire en vous que vous. Croyez en vous et donnez-vous des moyens pour accomplir votre rêve. Le destin. Le destin que vous voyez, ça se force. Ça se force. Beaucoup resteront là et dit que Dieu viendra faire des choses comme il a planifié, mais non. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, et si vous ne vous donnez pas les moyens pour atteindre votre rêve, Dieu ne viendra pas le faire à votre place. Chers amis, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire. Ayez confiance en vous. Donnez-vous des moyens pour y parvenir. Donnez-vous des moyens. Nous allons régulièrement faire des vidéos de ce genre. Et à chaque vidéo, il y aura un thème précis pour vous aider dans la construction de votre carrière d'acteur. Il y aura un thème précis pour vous aider dans cela. Le mieux qu'on puisse, on sera là pour vous accompagner. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'inviter les autres à, à le faire et surtout d'activer la cloche de notification. Et aussi, vous savez, dans un processus d'échange, de partage d'expérience comme on a lancé pour euh, le métier de l'actorat, vos interventions nous aident à orienter les prochaines vidéos. Vos interventions nous aident à orienter les prochaines vidéos. Et ceci ne peut passer que par des commentaires que vous laissez en barre de la vidéo. N'oubliez pas de, de, de, de, de, de cliquer sur « J'aime » et de partager la vidéo pour que les autres puissent la regarder. Laissez des commentaires si vous avez des préoccupations. Laissez ces préoccupations et dans la prochaine vidéo, nous reviendrons pour, pour répondre. Nous reviendrons pour répondre. My Internet Man, c'est votre chaîne. C'est la chaîne qui est là pour accompagner, pour valoriser en sa manière la culture africaine. Et cette culture, précisément le cinéma, ne peut passer si on propose aussi des formations des masterclass pour permettre aux uns et aux autres de s'améliorer et vous qui allez prendre la vidéo peut-être à la troisième je vous exhorte de suivre une seule vidéo par jour avant de passer à la prochaine ne vous embrouillez pas, Jean, vous allez dire, je veux une fois tout suivre. Non, ne le faites pas. Suivez une vidéo à la fois. Et par jour, cherchez à mettre en pratique ce que je dis. Aujourd'hui, je vous invite à vous observer pendant que vous regardez cette vidéo. Observez ce que vous faites. Comment vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Et aussi à vous observer pendant une conversation que vous aurez aujourd'hui. Quel est votre comportement quelle est votre façon de vous tenir pendant que vous le faites Observez aussi votre vis-à-vis, -vis, comment est-ce qu'il se comporte pendant cette conversation. Quel est l'état émotionnel dans lequel vous vous retrouvez quand vous le faites Observez-vous, ça vous apprend, ça vous permet de vous connaître. Parce que quand vous tenez une conversation avec quelqu'un, vous croyez en ce que vous dites. Vous le croyez Et c'est pourquoi je vous demande de vous regarder. Ça vous permet de vous connaître, de croire en vous. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, d'inviter les autres à s'abonner sur la chaîne. Je suis votre ami, Laurent Eboué, le fils du peuple. Laissez vos commentaires en, en dessous de cette vidéo. La prochaine vidéo, on touchera un autre point du métier de l'actorat. Comment devenir un acteur